Ceci est un sabre laser, on peut dégommer tout ce qu'on veut dans la vie, tous les obstacles avec, tu le veux Je veux bien, Yoda. Moi, j'ai envie de faire Yoda. Et moi, je vais faire Luke. Revanche ou contre-attaque Contre-attaque, contre évidemment. Oui, pour rester dans le thème, contre-attaque aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup me ressourcer, euh, faire de la méditation. C'est vraiment un passe-temps euh, que j'apprécie. <rire> Vous pratiquez Non, très peu, voilà. très peu. Dimanche, je me suis cassé le bras, j'aurais pu éviter. Une anecdote à l'ISIPCA, évidemment, ça, ce serait drôle. Eh ben, écoutez, euh, je peux vous dire euh, comment je suis rentré à mon entretien. J'ai posé une question qui était euh, pourquoi les chips nature sont-elles plus chères que les chips aromatisées. Je suis arrivée dans les arômes, qui est devenue une passion incroyable euh, par, euh, par hasard. Je voulais être médecin légiste. Ouais. Le meilleur TP de l'ISIPCA. On a chacun créé euh, une liqueur avec un brief très créatif. La liqueur de Gabriel, le brief. Vous êtes un bûcheron <rire> au Canada, dans une maison un peu Wolverine. J'ai beaucoup aimé qu'on ait autant de liberté et de créativité pour ce TP. Euh, ma plus grande réussite, je dirais, c'est euh, d'être entré à l'ISIPCA, clairement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est fantastique, l'apprentissage, dans le sens où euh, on sort complètement de la théorie pour rentrer dans, dans du concret. Il y a le savoir-faire, mais maintenant on recrute aussi le savoir-être. On recrute des gens, des gens qui ont des idées, des gens qui sont novateurs. Gabriel, jeune innovateur. novateur. ça fait quand même du bien. Ah, c'est très français. <rire> Une devise, Gabriel Choisir, c'est renoncer. Ah, c'est bien aussi. Hein. Merci. Ouais. Créer toujours des choses nouvelles, voilà, pouvoir créer tout le temps. Que la force soit avec vous.